Nous sommes confrontés à une crise climatique. Dans cette urgence pour trouver des solutions, les démarches participatives pour exploiter durablement les espaces et les ressources s'imposent de plus en plus. L'implication d'acteurs plus variés et de groupes habituellement marginalisés, si elle est bien menée, peut permettre de faire respecter les intérêts de tous lors des prises de décision. Le monde entier s'en portera bien mieux. Mais, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a multiplicité d'acteurs et de relations, les déséquilibres de pouvoir sont problématiques. Voici quatre outils. Conçus pour les forums multipartites, créés en mode collaboratif pour que les forums favorisent l'équité, placent tous les acteurs sur un pied d'égalité et s'avèrent véritablement participatifs. 1. Où en sommes-nous Outils pour réfléchir au processus, au progrès et aux priorités de votre forum multipartite. Examiner les pratiques, réfléchir, adapter et s'organiser pour que l'avenir soit meilleur. 2. Où en sommes-nous Outils pour réfléchir au processus, au progrès et aux priorités des comités de gestion de nos aires protégées naturelles. Par et pour les comités de gestion multipartites des aires protégées naturelles du Pérou pour s'interroger sur leurs interventions, analyser les réussites et les échecs et mieux gérer les aires protégées à l'avenir. 3. Où en sommes-nous Outils pour réfléchir à la participation des femmes autochtones à la gestion et à la gouvernance de leur territoire. Par et pour les femmes autochtones pour contribuer à leur participation effective à la gouvernance de leur territoire. 4. Guide pour améliorer l'inclusion dans les forums multipartites sans faire fausse route. Pour les organisateurs de forums qui souhaitent remédier à la sous-représentation avec des points de repère sur l'inclusion des peuples autochtones et des femmes. Voici les nouveaux outils adaptables du CIFOR pour éviter un changement d'utilisation des terres qui serait non durable et se fixer des buts communs pour le paysage en communiquant mieux et en confiance. Collaborons pour sauver la planète